Wesh, ouais, bien ou quoi? Voilà, petit vlog aujourd'hui, parce que je ne sais pas quoi faire. Voilà ce que ça donne quand vos youtubeurs n'ont plus d'aspiration. Ah, des moustiques. Des moustiques bien beau, là. Quoi avec le nez qui s'allonge. Ouais, voilà, exactement. Sauf que lui, c'est quand il ment. Pinocchio? Ouais. Un moustique, ça ment pas. Mmh. Ah, j'ai moi qui bouffe. Allez, c'est meurt. Voici ouais, mon setup. Petit zoom sur fait. setup. petit zoom. On va faire du bricolage. J'étais chez Emma faire des courses il y a quelques jours et ils m'ont donné des, des bricolages à faire, voilà. Photo du bricolage que j'ai déjà fait. Wow. Bon, du coup, là, je sais pas c'est quoi. En fait, c'est un faucon Cresserelle. Oh. C'est censé ressembler à ça à la fin. Je vais mettre tous mes petits morceaux là. J'ai failli déjà perdre un morceau. Vous pouvez rigoler hein, parce que j'ai l'air canne un peu. <rire> il y a des gens avec moi. Des fois, je dis un truc et ils sont là. C'est pour ça que je vais aller explorer. Non, mais elle voulait pas aller marcher. Non, j'ai un pied qui va pas. Son pied est cassé. Donnez-lui un nouveau pied s'il vous plaît. Ah oh, il y a une bestiole. Oh, c'est une araignée. Regardez, je ne sais pas si on le verra à la caméra. Il tout Ok donc là, c'est par la tête que je dois commencer. Voilà la magnifique tête. Donc je censée la plier. Je crois qu'on fera toujours des échanges de bouteilles. Club échangiste bouteille. Dans ce sens-là Ouais, ok. Ça prend forme, hein Vous préférez quel arbre Celui-là ou celui-là Votez en commentaire. Pour l'instant on dirait vraiment un bonhomme avec une tête d'oiseau et vraiment un corps d'arbre quoi. Ouh, j'en suis le bonhomme Ah oui, j'ai des tatouages aussi, je les ai laissés à la maison mais j'ai des tatouages aussi à mettre enfin, sur la peau du coup, je vois pas où est-ce qu'on pourrait le mettre d'autre. Ah merde, ça talofax J'ai vu un flash, il m'a prend en photo Appelez la police Est-ce que je le mets C'est que là, il y a vraiment un seul emplacement pour deux pattes. Non, il y a encore un truc à mettre Il y avait ça à mettre encore. La pâte est en train de se casser. Et c'est activité manuelle ici ou quoi Et voilà hein. On passe au deuxième Je croyais au départ que c'était un crocodile, c'est un poisson. Un brochet Je sais pas pourquoi j'ai pensé à un poisson fécond d'un hein. coup. Poisson fécond sponsorise cette vidéo. Oh surtout quand même préciser que non, il ne se passe pas Mais non, mais ça va, je crois qu'on comprend hein, que c'est de l'humour quand même. Vas-y, apprends-moi en plus sur les brochets. Que c'est bon sur les brochettes peut-être Je sais pas, enfin, je mange pas de poisson. Ouais. Reste là, toi. Attends, je suis censé vraiment le mettre comme ça. Oh Qui va un cure-dent ah mais lui aussi j'étais censé le mettre dans Quoi Est-ce que ça va bien tenir au moins Ok, voilà sa tête. Il fait un peu flipper quand même. Hein. Il est où 12 12 Mais il n'y a pas 12 C'est fini Chris, si jamais tu nous entends... Non Il perdu un morceau de poisson oh. <rire> Chris, je suis désolée Chris <rire> Si vous avez vu aussi, j'ai un beau collier avec de la pierre de lune. C'est une pote à moi sur Insta, elle fait des bijoux. C'est les filles de la forêt, je vous mettrai le lien de son Vinted et de son Etsy en barre d'infos. Elle fait vraiment des très beaux bijoux et si vous aimez bien les pierres et les trucs un petit peu ésotériques et tout. Eh J'en peux plus de mon setup. Dernier bricolage. Un aigle. Ça devrait ressembler à ça à la fin. Ah non, c'est même pas un aigle. Ça autour des palombes. Mais de toute façon, il y a les infos directement pour la feuille. Je pas, il y a marqué, détache délicatement les différentes pièces Super intéressant ça! Oh non, mais si je remets, c'est un tout petit. C'est tout un petit? Je pas sentir un à cm max quoi. C'est un mini-aigle! Ah. ah! Ça va, arrête de m'insulter, c'est bon! Ouh, waouh! D'accord. Oh! Wow. oh <rire> Coucou! Tu veux me dire bonjour? Oui! Oh, t'es beau! Mais la tête, je suis censée la mettre où? Oui. C'est bien, t'es mignon, mais ah oui, c'est bon, Moi, je récupère ma faille parce que je suis perdue là. Mais il est où le 11? Y'a pas de 11! Mais il est où 11 Ah bah il est là le 11 en fait Ah ouais mais tu sais bien moi je connais pas bien le Youtube hein. connais pas le Youtube moi, hein, tu sais pas à qui tu parles En plus je capte mal le wifi ici Facebook Bah oui Facebook ouais, Techniquement là tu l'as bien dit Bah <rire> oui je vais pas le dire comme le dis d'habitude Non, faut pas que j'arrive maintenant Elle est juste morte de rire derrière hein, vraiment hein. Faut pas que j'arrive maintenant Frère, tu veux pas récupérer ton aile Ça te servirait pourtant Voilà ben non en fait. Je l'ai décapité. Récupère ta tête s'il te plaît. Voilà. Faut pas dire qu'il vole Allez. Il est mort. Session bricolage fini. Vous avez vu mon micro aussi parce que c'est vrai que je l'ai pas présenté mais oui je me suis acheté un micro cravate de la marque Rode. Je le rentabilise un petit peu maintenant parce que bah là-bas je devais le prendre pour des vlogs et tout qui ont été annulés. Voilà. Oh des pissenlits. Pourquoi vous aimez pas les pissenlits les gars C'est mignon les pissenlits. Bien, Regardez comme c'est beau. incruste, là. Lui, là, c'est un incruste. Il est jaune, bouh, il est jaune, ouh Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, et à activer la cloche. Et on se dit à la prochaine. Bye bye, dormez bien, bisous